Bonjour les amis, suite à mes recherches sur les planètes du système solaire au niveau énergétique, comme il y en a beaucoup, je les fais lire par une reconnaissance vocale pour que vous puissiez tout comprendre tranquillement. Merci à vous. Lune. En ésotérisme, ce satellite de la Terre est considéré comme une planète à part entière. On le met en lien avec la Terre, Vénus et Saturne, corps céleste de rayons mauve ou blanc ou argenté, connu sous le nom mystique de Shadiel-Kai, El Shadiel kig elle produit l'attraction par la couleur puce, brun roux, et la répulsion par la couleur bleu azuré. Résidence de Jéhovah et des anges, on l'appelle la maîtresse de la poussée spirituelle, transfiguration spirituelle, ou des illusions, selon qu'elle est bien ou mal aspectée. D'après la Kabbale, elle est une création de Tav, l'étoile de vérité, pour éclairer, à l'arrivée de la nuit, la surface de la terre. Cet astre, lié à l'eau, éclaire l'inconscient et les émotions. Il révèle le labyrinthe, en accentuant les contrastes. Quand il brille de tout son éclat, il reflète la lumière du soleil qui a traversé le filtre du psychisme, révélant les illusions qui dorment dans les profondeurs personnelles, permettant d'accroître la conscience. Ainsi, miroir du Soleil, la Lune est son don d'amour. Le satellite naturel de la Terre éclairé par le Soleil, qui présente toujours la même face à la planète. Unique satellite de la Terre, qui éclaire souvent la nuit d'une lumière réfléchie du Soleil. En alchimie, elle évoque l'œuvre au blanc, la transmutation en argent, avant le passage à l'œuvre au rouge. On dit que la Lune est limpide ou noire, douce comme le miel ou amère comme le fiel, gracieuse ou grimaçante, joyeuse ou terrible, rassurante comme le jour ou inquiétante comme la nuit, amoureuse ou meurtrière, amicale ou farouche, et qu'elle traduit tous les paradoxes de la vie universelle, voilà celle qui donne ou qui prend, toujours secrète et hermétique, aride ou fertile, qui réclame l'esprit de service ou le sang des sacrifices. Cette petite lumière qui éclaire la nuit représente la sphère des cristallisations qui exprime les forces psychiques de tout être vivant. Elle symbolise diversement la réceptivité de la nature, la révolution des cycles, les rythmes de croissance, les mouvements de la polarité magnétique ou féminine, les lois de la transformation, la poussée spirituelle, les phases initiatiques, la sérénité, la patience, la persévérance, le sens politique, les relations publiques, l'imagination, l'inspiration, la finesse, le sens artistique, la sentimentalité, l'esprit romanesque, l'héroïcité par contagion, l'aide et le bien-être la victoire des causes justes, la popularité, la célébrité, la notoriété, le vœu d'accomplir des hauts faits, le mariage heureux, la fécondité féminine, l'amour individualiste dirigé vers les autres, l'amabilité, la gentillesse, la vérité à la portée de la main, la protection dans les conflits, le cercle des amis et de la famille, le respect des conventions et des institutions, le succès, le silence, l'intériorisation, les valeurs traditionnelles, l'art de la transmutation des métaux, la générosité de la nature, la faveur des êtres éclairés ou puissants sans avoir à lever le petit doigt, la vie dans une ambiance de fête ou dans un univers d'harmonie où tout est à sa place, la gérance du cadre de vie et des circonstances, la rencontre de gens qui connaissent la vérité, l'attraction des livres dont la lecture est essentielle, la gestation, la fraîcheur apaisante, l'intuition, la froideur, le mystère du miroir céleste, la sensibilité, le rêve, l'exagération, la vision subtile, les chimères ou les illusions, le réservoir du savoir et de la sagesse, la périodicité, le renouvellement, les rythmes biologiques, l'inconscient, la croissance indirecte, la beauté, le réceptacle des germes de la Renaissance, la coupe de la boisson d'immortalité, l'aboutissement de la voix des ancêtres, l'inertie, l'apathie, la paresse, la licence sexuelle, le guide dans la nuit, l'humidité, le subconscient, la versatilité, l'univers affectif, les fantasmes, l'esprit de bohème, l'esprit d'aventure, le vagabondage, le caprice, la fantaisie, la créativité humaine, la limite ou l'espace défini, les mouvements viscéraux, la tendresse maternelle, la pureté idéale, les alternances de la vie. Cette longue énumération des propriétés ou des potentialités lunaires, encore incomplète malgré son étalement, ne révèle-t-elle pas l'importance prépondérance de la Lune, avec le Soleil, sur la nature et les êtres humains, ne contribue-t-elle pas à faire comprendre le sens mystérieux qu'on lui attribue Pour la résumer, ce qu'il importe de retenir, c'est que la Lune émet l'énergie dite féminine, magnétique, passive, réceptive, accueillante, attractive, qui, en excès, devenir régressive et involuante parce qu'elle densifie et cristallise les formes subtiles elle voile une forme pensée puissante et ancienne tantôt reliée à vulcain tantôt à uranus image de la mer cosmique d'une lumière supérieure à celle qu'elle répand et qui se voile pour mieux révéler ou mettre en évidence les effets du soleil elle figure le principe initiatique et intuitif du principe féminin elle résume la loi du devenir cyclique ou de la variation périodique. Elle dévoile la beauté et la lumière qui subsistent dans l'immensité des ténèbres. Elle identifie la connaissance réfléchie ou par reflet, la connaissance indirecte, discursive, progressive, froide, donc rationnelle, théorique, conceptuelle. C'est la reine des cieux qui règne sur la pluie, les eaux, la mer et les vents, la patronne des accouchements physiques, psychique et spirituelle révélant la puissance fécondante de la vie et la fertilité de la nature elle donne l'image de la femme cosmique passive réceptive instable transitoire influençable on la relie spontanément à la naissance des formes et des enfants à la vie infantile archaïque végétative artistique animique du psychisme ou à la zone nocturne inconsciente crépusculaire des pulsions instinctives. Elle éclaire la part de la primarité et de la primitivité qui sommeillent en chacun, vivace encore dans le sommeil, sous forme des songes et des rêves, comme vivace dans les états intermédiaires, sous forme des visions ou des hallucinations. Elle exprime la Régente Céleste qui modèle la sensibilité profonde, moins la sensibilité des sangs que cette sensibilité de l'âme, de l'être intime, qui se livre aux enchantements de son monde ou de son jardin secret, de l'impalpable chanson de l'anima, réfugié dans le paradis de son enfance, replié dans son chez-soi, blotti dans le sommeil de la vie ou livré à l'ivresse de l'instinct, abandonné à la transe du frisson vital qui emporte Terra Vilane capricieuse. Cette dernière phrase exprime comment un mystique aperçu son activité et son influence. Astre de la génération et de la manifestation de la vie dans le monde transitoire, image de la mère universelle, la Lune exprime les phases qui font fluctuer l'intensité électrique dans la Terre amplifiant les attitudes et les comportements pulsionnels des êtres vivants. C'est la matrice vite qui donne une forme à l'esprit solaire, illustrant le néant de l'inconscient et du subconscient où se logent les formes à l'esprit solaire, illustrant le néant de l'inconscient et du subconscient où se logent les formes subtiles imprévues, secrètes et inachevées. Elle définit tous les aspects de la nature instinctive et sensible des divers règnes de la nature, émettant une énergie ou une force subtile qui matérialise densifie, cristallise, consolide, structure les énergies créatrices, qu'on appelle en alchimie le coagula, en affinité avec la pierre de lune, la perle, le corail, les coquillages et l'argent. Elle favorise la régénération, les incursions dans l'inconscient et le subconscient et induit dans une méditation profonde, paisible et douce. Elle contient les archives intérieures, les registres de la mémoire, Rappelant sans cesse que tout vient à point qui sait attendre dans la patience, la persévérance, la sérénité. Elle révèle que la force naturelle de la vie puise les éléments de l'équilibre psychique dans la lumière solaire. Elle est associée à tous les aspects féminins d'organisation, de gestation, de protection, de nutrition, de soins tendres et diligents, de réconfort, de soutien, de force d'âme. La lune poursuit un grand cycle de 19 ans et un petit cycle de 28 jours, comme le savent très bien les femmes elle désigne le lieu de passage après la mort qui conduit à l'unité image de l'âme universelle qui donne tout sans rien reprendre mais paradoxalement en reprenant tout elle capte la lumière de certaines régions particulières du cosmos comme un miroir pour la refléter Située entre la terre et le soleil elle reflète tantôt les courants énergétiques de l'un tantôt ceux de l'autre en période de croissance Tournée vers le Soleil, elle projette les influences de tout ce qui émane du Monde Supérieur. En période de décroissance, tournée vers la Terre, elle reflète ce qui provient des Mondes Inférieurs. Sphère de l'éther ou de la substance subtile, siège de la Vie, dépositaire de toutes les forces célestes, elle sert de réceptacle pour cueillir les émanations des autres planètes. Dans son aspect le plus élevé, elle propage la pureté absolue de l'être suprême. Dans ses aspects les plus bas, elle devient porteuse de mensonges, d'illusions, de chimères et de caprices. Ainsi, dans le silence de la nuit, elle murmure qu'elle n'est qu'un reflet de la source suprême de la lumière. À sa manière, elle amène à comprendre que la vraie réalité n'est pas celle qu'on voit avec les yeux de la chair, car tout ce qui existe sur Terre n'est qu'un bal reflet du monde divin. Ces rayons nocturnes permettent de se préparer doucement à voir la lumière du jour dans tout son éclat éblouissant. La Lune délivre ce message intriguant que, sur Terre, le changement constant est la norme, que l'opposition apparente des contraires est inhérente à l'univers créé, de nature bipolaire, que les contraires ont leur raison d'être. Car ce sont eux qui mènent à la connaissance, à l'équilibre et à l'harmonie. Elle enseigne qu'au lieu de lutter contre les cycles et les alternances, absolument inéluctables, on doit les utiliser pour évoluer, c'est-à-dire pour croître dans la lumière. À cause des mystères et des paradoxes apparents de la lune, nombre de personnes attribuent à sa lumière des effets préjudiciables, néfastes, maléfiques. Aussi évite-t-elle de sortir les soirs de pleine lune ou d'exposer leurs enfants à sa lumière croyant qu'elle peut affecter gravement leur psychisme, jusqu'à altérer leur santé mentale. Voilà une superstition bien curieuse, mais explicable, qui les prive de merveilleux moments à marcher dans la nature certains soirs. Ce qui est parfaitement vrai et juste, en revanche, c'est que la Lune ne correspond pas à l'astre miroir des textes sacrés ou mystiques, dont elle n'est qu'une valeur symbolique, voilant en réalité la Mère divine, appelée la Lune Cosmique. En effet, la Lune, ce satellite de la Terre, constitue un astre mort et stérile, relié au centre sacré de l'arbre de vie, tandis que la Lune spirituelle, la matrice universelle, est reliée au lotus aux mille pétales. Voilà une confusion bien déroutante pour le profane. La Lune spirituelle identifie tantôt Vulcan tantôt Uranus, comme nous l'avons précisé plus haut, en tant que forme inerte. Dépourvue de végétation et de vie, la lune physique, astre de la nuit, n'exerce aucune émanation ni radiation d'aucune sorte et ne produit ainsi aucun effet proprement spirituel sur la Terre. Autrement dit, comme satellite matériel, elle ne possède aucune qualité évolutive intrinsèque et ne transmet aucun efflux spirituel à la Terre. Puisqu'elle encombre l'espace, depuis qu'elle a reçu dans un lointain passé une sanction de la justice immanente, à cause d'expériences involutives qui s'y sont menées, elle devra disparaître un jour de l'environnement terrestre, peut être réabsorbée par le Soleil, pour faire place à une lune nouvelle, elle, de nature spirituelle. Les mystiques disent que cette deuxième lune est déjà en gestation subtile quelque part entre la Terre et le Soleil. La lune physique ne garde plus comme valeur symbolique, que son aptitude à conserver le passé, à maintenir les limites individuelles des formes et à susciter les obstacles évolutifs pour tout être vivant. Elle ne gouverne plus que la vie végétative du corps physique, les rythmes des eaux et des vents et les éléments qui permettent l'incarnation dans la matière et qui servent de prison temporaire, plus que de temple, à l'âme. Les maîtres continuent cependant de s'en servir comme miroir. Pour l'individu, la Lune dépeint ses élans romanesques et sentimentaux, ses mouvements instables, versatiles et imprévisibles, sa propension à se laisser aller aux divagations de la rêverie, des fantaisies, des caprices, des aspects visionnaires, qui poussent constamment à passer d'une chose à l'autre, à n'aborder que la surface des choses, qui mènent à la confusion ou à l'illusion, qui l'amènent à se laisser déranger par les conditions environnantes. La Lune favorise la réalisation des projets déjà formés, des voyages courts, rapides d'importance immédiate, assurant notamment la protection lors de voyages en avion et en bateau, les relations avec le public, les changements de résidence, le domaine de la politique, les mondes du spectacle, des conférences et des représentations, elle régit tout ce qui est provisoire et éphémère, inculquant la compréhension de ce qui est contingent, relatif, aléatoire. Elle aide à comprendre le sens du renoncement. Elle aide à équilibrer les aspects de la polarité et les contextes électromagnétiques. Elle facilite la maîtrise de la dualité. Elle révèle les changements imprévus qui se trament sur les mouvements des choses, pouvant aider à déceler les pièges, traquenards, embûches, guet-apens, machinations, tractations secrètes. Elle donne la connaissance profonde des éléments importants et profonds d'une situation. Elle confère la clairvoyance dans la direction de sa vie. Elle améliore l'équilibre psychique, elle favorise l'égalité d'humeur, stabilisant notamment l'humeur féminine, elle augmente l'amour des enfants et elle rend le commerce avec autrui plus facile et amène, renforçant l'esprit de concession. Elle permet la communication avec la grande gardienne des atomes germes. Elle développe le goût du confort et du bien-être, le sens de l'hygiène, l'imagination. Elle suscite les fantasmes du monde intérieur. Elle accroît l'affirmation de la personnalité et aide à mousser les intérêts personnels. Elle intervient dans la maîtrise des facteurs fondamentaux de la fertilité, de la croissance et de la gestation. Elle conduit vers une retraite solitaire où on peut s'accomplir en marge du monde. Elle incline vers le calme, la tranquillité, la sérénité. Elle apporte tout ce qui satisfait légitimement les sens. Elle améliore la sensibilité, rendant plus sensitif et réceptif. Elle rend plus versatile afin de mieux comprendre tous les points de vue. Elle sert à contrer l'usure du temps et à prolonger l'usage des choses. Elle attire une vie familiale heureuse vers la fin de la vie. Elle règle le passage des âmes dérives de l'éternité au monde concret, pouvant supporter l'attraction d'une âne d'un développement supérieur dans le processus de la procréation. Miroir du soleil, elle agit sur la gaine des nerfs, sur le grand sympathique et sur la lymphe du corps et elle améliore les processus de la vie végétative. Un contact prolongé avec cet astre, surtout en période néfaste, lune noire, peut rendre vain, illusoire, inerte, stérile, apathique, capricieux, fantaisiste, chimérique, morose, Morcelé. Surtout si la centration sur sa demande n'est pas bien menée et maintenue. En fait, la Lune n'a pas de qualité propre, elle concentre les qualités des autres planètes du système solaire et des signes du zodiaque. Cet astre régit la conscience de l'absolu et elle inculque une grande poussée spirituelle. Elle offre son influence bénéfique dans les secteurs des achats, des ventes, du commerce, des affaires de cœur. Elle renforce l'ambition, elle favorise les bons augures et elle attire les occasions favorables. Elle permet la compréhension de la communion des saints, sainte assemblée, par contact avec l'âme universelle ou les énergies christiques. Elle fonde l'archétype de la femme, surtout dans ses rôles de nourricière et de soigneuse. Elle inculque le besoin d'enfanter et d'élever une famille. Elle préside à l'affirmation de la femme et de l'épouse, au développement des sentiments de la réceptivité de la passivité au sens du redon et du reflet elle règne aussi sur la maison et la domesticité elle agit notamment les liquides la croissance des plantes la fertilité et la gestation elle offre son aide dans l'entretien des animaux et des plantes elle incline vers les carrières dans les domaines de la représentation de commerce d'agence électorale d'occupation domestique de commerce des liquides et des produits chimiques du domaine maritime et de la navigation, d'assistance sociale, d'aide matrimoniale, des besoins généraux, des commodités de la vie quotidienne, des activités de groupe, de création collective, de travail d'organisation ou de collaboration, de médecine et de soins, d'occupations intellectuelles sans continuité, de culture éphémère, de plaisir et de divertissement. Elle régit encore les domaines du commis voyageur, du cuisinier, du journaliste, du rédacteur et du courrieriste du cœur, tout travail littéraire du conseiller ou du confident du pédagogue et du psychologue de la gestion des hôtels auberges et pensions elle renforce le courage personnel l'esprit d'endurance persévérance et la confiance en soi elle améliore les talents d'exécution surtout elle aide à mieux exprimer son être elle incline vers l'écologie et elle améliore la qualité de l'environnement elle intervient dans l'attraction des femmes pour un homme, et elle amenuise le pouvoir viril, pour les attaques contre la femme, elle aide à tirer des éléments chaotiques de l'inconscient. Elle assiste le développement de la naissance à 21 ans. Elle développe les facultés extrasensorielles. Elle ouvre brièvement à la nouveauté et favorise les relations nouvelles. Elle développe la sincérité, le sens pratique et l'objectivité. Elle améliore la sociabilité. Elle ravive les souvenirs de l'enfance et elle donne des songes clairs. Elle améliore les activités de la vie nocturne. Elle améliore la transition entre les cycles et aide à comprendre les incessantes transmutations. En excès, elle peut rendre naïf, exagérément candide ou crédule fort docile infantile ou puérile trop sensible et sentimental, puissamment émotif envieux et jaloux lancé dans des occupations stériles l'une asservie elle évoque la décroissance de cet astre qui alors dominé reflète les énergies et les influences des mondes inférieurs il s'agit de la coupe inversée du ciel lune bleue elle dépeint les qualités féminines compréhension organisation clémence Harmonie de groupe, gestation, soins, nourriture, compassion, amour tendre, générosité, pardon, acceptation des autres, fertilité, croissance à son rythme à travers les cycles, etc. En fait, la lune bleue concerne un mois qui contient de pleines lunes, un phénomène qui se produit approximativement tous les 30 mois. Lune cornue, elle désigne la déesse Diane. On l'illustre ci contre, à gauche, l'une d'argent, elle symbolise la douce puissance du don généreux et inconditionnel exerçant une influence bénéfique sur les relations humaines et dans tous les aspects de la vie universelle. Il s'agit de la force angélique de Gabriel. Le révélateur est l'annonciateur des bonnes nouvelles de salut et d'accomplissement. Est l'accord de l'intuition, l'inspiration, la protection, le support tutélaire, l'avènement de circonstances extraordinaires, les énergies constructives et évolutives. Elle exprime une phase initiatique dont on retirera surtout des bienfaits naturels, régénération, croissance, clarté mentale, échange égalitaire et sain, sexualité équilibrée, sans logique accrue, télépathie, etc. Lune décroissante, elle représente la lune des sorcières, sourcières, et de la magie noire, la lune asservie, lune de la nuit, par comparaison à la lune du jour ou du soir, elle indique une porte céleste qui s'ouvre pour laisser passer sa lumière, un enseignement qui résume le savoir des grands sages, elle vibre intensément pour transmettre de nouveaux rayons et de nouveaux messages qui ajustent la conscience des êtres vivants au rythme actuel de la conscience cosmique. Elle révèle la force de l'énergie de la vie universelle dans l'espace infini. Elle enseigne sur une transformation évolutive en cours et sur celles qui suivront incessamment. L'une des maîtres, elle réfère à la pleine lune du mois de mai, dans le signe du taureau, le moment de la rencontre du Bouddha et du Christ pour unir et fusionner l'Orient et l'Occident. C'est la fête du Vesa, Vesa, pour les celtes, Là, l'une des héros, pour les celtes, elle illustre l'espèce de race sanglante qui jaillit du sommet du crâne du héros en état d'excitation guerrière. Lune du soir, par comparaison à la lune du jour et à la lune de la nuit, celle-ci propose un moment de réflexion indispensable, conviant à remettre à plus tard un projet ou une décision pour mieux les formuler ou les clarifier, car, tel qu'elle, il comporte encore des imprécisions ou des inconvénients. Elle suggère d'intégrer plus lentement ses choix pour les soumettre à nouveau à la réflexion éclairée ou à un bon conseiller plus expert que soi. Lune du vent, dans lequel calendrier Wiccan, un ordre de sorcellerie, celle-ci identifie le jour où s'effacent les choses qui doivent faire place au changement. À ce moment, on nettoyait les champs pour les prochaines semailles. Lune et soleil, ensemble, ils donnent une image d'éternité. Lune morte, elle désigne la lune noire. Lune noire elle évoque la maîtresse des songes terribles, cauchemars, l'ombre de l'inconscient, la reine des obscures pulsions, la dispensatrice des chimères et des illusions, la guide des errances psychiques. Elle évoque tout ce qui est interdit dans la vie parce que cela s'oppose à l'évolution. Elle suggère des notions d'intangible, d'inaccessible, de présence démesurée de l'absence ou d'extrême lucidité douloureuse à force d'intensité, de solitude vertigineuse et angoissante. Elle désigne le vide absolu, le plein par densité, la tâche aveugle auréolée de flammes noires qui néantise le lieu où elle gravite. Elle aide à transfigurer grâce au don absolu de soi ou à la sublimation. Elle annonce une désintégration possible. C'est l'énergie ténébreuse à vaincre, les obstacles à franchir, l'obscurité à dissiper, la causalité à expurger. Elle engendre des phénomènes extrêmes qui oscillent entre le refus et la fascination, par exemple, si on n'atteint pas l'idéal ou l'absolu qu'on s'est fixé et qu'on cherche à réaliser de façon éperdue, on peut préférer renoncer à la vie, fut ce au prix de sa propre destruction ou de celle d'autrui. Mais si on sait comment transmuter le poison ou le venin qu'elle distille en remède, on accède alors à la porte étroite qui ouvre sur la libération et la lumière divine, Elle éclaire une voie dangereuse qui peut conduire de manière abrupte ou imprévue au centre lumineux de l'étrain. Elle précise l'anéantissement de la forme les passions ténébreuses et malfaisantes les énergies hostiles à vaincre le vide absolu ce trou noir d'une effrayante puissance d'attraction et d'absorption le fou l'ignorant l'inconscient le profane l'homme ordinaire s'y perd le sage l'élu le fou de dieu l'initié s'y trouve et s'y accomplit on l'appelle souvent la nouvelle lune lune triomphante elle renvoie à la lune croissante ou exaltée qui réfléchit les énergies du monde supérieur, le monde lumineux ou divin, la coupe accueillante et réceptive du ciel. Lune, arbre de, en alchimie, elle évoque les opérations mineures de l'œuvre. Lune, croissante de là, il dépeint une lune modique en montée ou en chute, suggérant une évolution ou une involution. En montée, il indique le point d'accomplissement du processus de la fusion, la coupe accueillante et réceptive du ciel qui recueille les énergies du monde spirituel supérieur. En chute, il indique le point de départ du processus de la fusion en Dieu, le monde matériel. Il désigne ainsi Nisis, le principe divin voilé. Il suggère alors un manque d'intensité au niveau de sa polarité féminine ou magnétique, appelant à plus de réceptivité et de fertilité. Donc il éclaire le subconscient qui reflète ses pensées habituelles ou une perturbation au niveau psychique ou inconscient. Lune, au-delà, elle évoque la rosée céleste. Lune, éclipse de... Elle exprime un manque de vision en raison d'un manque de connaissances, de discernement, d'embûches secrètes, de mensonges, de doutes... De complications, de pièges, de calomnies. Elle révèle un besoin d'analyser objectivement une situation pour éviter de se perdre dans ses émotions ou dans les méandres de son psychisme. Elle attire l'attention sur les éléments irrationnels qui projettent leur ombre et perturbent sa vie. Il presse d'abandonner les petits jeux sans importance et les préoccupations plériles. L'une, face cachée de là, elle évoque la splendeur méconnue de soi. Lune, lumière de là, elle précise la direction de la sagesse supérieure de l'énergie féminine réceptive de la Mère divine. Lune, nouvelle, elle donne le symbole d'une lune ascendante, donc d'une force en montée à son point de départ. En tant que lune noire, elle peut angoisser et inquiéter. Mais en fait, elle annonce un regain d'enthousiasme, car une nouvelle lumière va bientôt se faire, formation de nouveaux projets acceptation d'idées progressistes ouverture à des échanges constructifs création de relations bénéfiques accroissement de sa notoriété émission de sentiments plus délicats et raffinés découvert d'appui féminin la nouvelle lune évoque le raffinement la délicatesse la discrétion ou l'inflammation des sentiments si on lance un projet en lune noire symbole de gestation ordonnée dans l'ombre on cela y a une force de propulsion qui le mènera à une réalisation plus gratifiante, bien qu'il faudra tenir compte de la dynamique du temps et de l'espace. Donc s'armer de patience, car il n'aboutira pas aussi vite que si on le lance en lune montante ou juste un peu avant la pleine lune. À ce propos, on devrait semer les plantes à racines ou à tubercules souterrains en lune descendante et les plantes à feuillage comestible en lune montante. La nouvelle Lune correspond à la phase dans laquelle cet astre se trouve placé entre le Soleil et la Terre et devient invisible parce qu'elle présente sa partie sombre. Elle marque la période d'intériorisation pour visiter ces secteurs cachés. Elle porte la semence d'un nouveau départ ou d'un nouveau commencement. Elle exprime l'union intime du Soleil et de la Lune. Lune, pleine. Elle réfère à la phase dans laquelle cet astre se trouve à l'opposé du Soleil, par rapport à la Terre, présentant alors son hémisphère éclairé sous la forme d'un disque entier. Elle engendre une bulle dans le champ magnétique de la Terre, d'où elle exacerbe les élans émotionnels et les pulsions inconscientes. Elle engendre une grande force subtile qui amplifie les bons et les mauvais aspects du comportement pour aider à prendre conscience de ce qu'il faut retenir et bannir de sa conscience. Si on profite de ce moment pour s'investir de façon créative et constructive dans son évolution, tout tournera graduellement à son avantage. Il faut savoir orienter ses influences naturellement puissantes et bénéfiques pour dissoudre ses ténèbres psychiques, transmuter sa sensibilité et illuminer son mental. La pleine lune confère une puissante poussée spirituelle et elle augmente spontanément son potentiel de perception et d'intuition. En elle-même, elle exprime ce qui doit croître, se rendre à terme, se finaliser, aboutir à son accomplissement, parvenir à sa conclusion, atteindre sa perfection dans chaque être. Elle donne un gage de plénitude, elle renforce les grands rêves de l'humanité, accroît la puissance de l'imagination, affine les sentiments profonds, Active le plan astral de la Terre qui contient les désirs et les nostalgies des êtres humains, révèle la mer des origines, éclaire les mystères de la vie, rayonne la sagesse et l'intelligence dans les espaces universels. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt Bonjour tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo sur un commentaire que j'ai eu dans ma chaîne YouTube. Alors c'était un commentaire tout simplement en me disant que cha chacun était maître de soi-même, ce qui est vrai. Par contre, je voudrais y rajouter quelques quelques quelques trucs supplémentaires. C'est que en énergétique, nous nous n'avons qu'un seul maître oui peut-être peut-être que c'est dieu en tout cas pour moi ça l'est mais euh, pour d'autres ça peut être euh, D'autres divinités que je ne citerai pas euh, après Il y a des gens comme moi on se considère comme maître ou plutôt comme guide qui sont là pour pour contrôler que certaines personnes qui veulent apprendre l'énergétique l'apprennent correctement. Même s'il si faut être très dur avec eux, on est là pour vérifier que apprennent bien. Et nous ne sommes pas là justement pour les engueuler, mais pour les, pour leur montrer le bon chemin. En tout cas, le chemin qui est bon à prendre pour eux après c'est vous même qui décidez euh, du chemin à prendre mais ce qui est important c'est de toujours avoir quelqu'un à côté de soi qui est là et qui vous apprend à utiliser vos capacités ou qui peut vous conseiller dans vos capacités à les utiliser tranquillement, paisiblement. Il y a des fois, bien sûr, c'est compliqué. Moi, moi, j'ai déjà eu plusieurs maîtres. J'en ai déjà eu, si j'ai bien compté, en réfléchissant à cette vidéo, j'en ai eu une dizaine. Mais il y a eu toujours pour moi un maître principal qui était qu'ils étaient en haut mais par contre ceux qu'ils étaient en haut m'envoyaient toujours une personne pour apprendre quelque chose et tant que j'écoutais que j'écoute en haut donc pour moi dieu euh, la personne la personne va toujours m'apparaître pour que j'apprenne par exemple comme j'ai appris le pendule, la radiesthésie, la géobiologie, euh, et tout simplement le magnétisme, ou plein d'autres choses. Mais il y a des gens sur Terre pour vous apprendre à travailler cela. On est maître de nous-mêmes, mais on, on peut et on doit surtout avoir d'autres personnes qui sont là pour pour nous guider et écouter ces personnes des fois c'est beaucoup plus important parce que par exemple moi les premières années j'ai essayé d'apprendre tout seul je me suis rendu compte que c'était impossible enfin, pas impossible mais très compliqué et par exemple ce que je mettais un an à apprendre avec quelqu'un qui me supporte qui me guidait, qui était autour de moi, je mettais peut-être six mois, peut-être que trois mois, mais des fois je mettais un an, parce que j'étais une tête de mule et que je voulais apprendre tout seul. Et d'ailleurs, en apprenant tout seul, j'ai fait tellement d'erreurs que je me suis retrouvé par terre. Et il y a certaines personnes qui sont venues m'aider pour moi apprendre par moi-même parce que ils m'ont donné le schéma d'apprentissage et le schéma d'apprentissage est très important si vous n'avez pas de schéma d'apprentissage surtout en énergétique ben vous auriez vous aurez beaucoup beaucoup de difficultés à apprendre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais presque. Et si vous écoutez pas votre petite voix, pas vos anges, pas vos divinités que vous avez décidé, que vous avez décidé, vous n'y arriverez pas. En tout cas, pas pour faire le bien autour de vous parce que parce que entre bien et le mal le mal va toujours vous montrer le chemin de facilité et le chemin de facilité c'est souvent d'apprendre soi même et quand on apprend soi même on peut faire des erreurs par contre quand on apprend en groupe on apprend on apprend correctement, pas tout à fait correctement, mais en tout cas, si il y a des erreurs ou des choses à revoir, le groupe peut vous dire il ben, y a ça à revoir. Et ça c'est important. Mais oui, on est chacun maître de soi-même. Mais on peut écouter les autres et surtout suivre.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 sur les solides de platon je ne vais pas vous les présenter c'est juste pour répondre à une question donc les solides de platon sont faits des, des quatre éléments eau, feu terre air et euh, le 5 le cinquième c'est l'énergie universelle en fait pour moi c'est le cinquième élément et celui qui réunit tous les éléments. C'est l'énergie cosmique par lui-même. Donc on m'a demandé si il était, mais il était possible d'augmenter la puissance avec tout simplement du cristal de roche. La réponse est toute simple, elle est oui. Par contre, petit conseil. Quand vous utilisez les solides de Platon, ne le faites pas sans surveillance ou ne le faites pas tout seul la première fois, car moi j'ai déjà eu le coup et j'ai voulu faire mon malin. La première fois que j'ai utilisé les solides de Platon, je les ai utilisés seul, sans information et ça m'a joué de très grands tours. Et j'ai mis plus de 15 jours à m'en remettre. Donc utiliser les solides de Platon, oui. Séparément, oui. Avec chaque élément, oui. Pour apprendre à les gérer. Ça, c'est tout à fait possible. Mais sous la surveillance de quelqu'un. Ça, c'est primordial. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver 15 jours dans votre lit. À devoir vous reposer tellement vous êtes claqué comme une comme une grosse grippe que vous auriez attrapé donc n'utilisez jamais les solides de platon seul en tout cas pas la première fois et pas sans surveillance c'est tout ce que j'avais à dire là dessus et pour répondre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 donc de la couleur jaune de laura la couleur jaune de laura euh, se trouve être une couleur au niveau du mental en fait de la réflexion de l'intelligence euh, de la spiritualité et du développement personnel euh, et des capacités euh, au niveau euh, psychologique et spirituel euh, elle brille elle est lumineuse elle montre aussi l'évolution intellectuelle et spirituelle Et euh, la couleur de l'espoir de l'optimisme et de l'amitié euh, Et de l'interprétation aussi c'est une couleur qui est euh, chez la personne qui a cette couleur là elle va savoir interpréter Interpréter ce qu'elle a en face d'elle, interpréter tout ce qui se trouve en face d'elle. Euh, elle déborde, elle déborde d'énergie, euh, euh, euh, d'énergie intellectuelle en fait. C'est une personne euh, qui a très souvent euh, un, un charisme et un travail très prenant et très euh, mental en fait parce que une personne qui est dans la couleur jaune peut se trouver euh, avec des gens très brillants et être brillant elle même Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt Bonjour tout le monde aujourd'hui petite présentation des corps énergétiques donc ils, ils sont au nombre de 6 il y a le corps physique le corps éthérique le corps astral, le corps mental, le corps causal ou ce qu'on appelle aussi le corps divin. Mais moi, le corps causal et le corps divin, je les dis ceci parce que j'ai trouvé que c'était deux corps différents. Contente que nous soyons sur la Que c'est deux corps différents. Donc voilà. Euh... Alors il faut savoir que dans la, méde dans la médecine traditionnelle on, on reconnaît que le, corps, que le corps physique en tout cas en Europe euh, Dans d'autres pays, dans d'autres médecines, surtout ce qui est médecine chinoise euh, médecine euh, traditionnelle au niveau des indiens euh, tout ce qui est euh, médecine ancestrale euh, reconnaissent tous, tous les corps tous les corps différents euh, ensuite euh, bah, les corps différents sont juste là pour pouvoir transmet, pour pouvoir transmettre de l'énergie au corps physique euh, la seule différence c'est que une fois qu'on a conscience de, ces, de tous ces corps énergétiques et qu'on en fait bien la différence, on peut les utiliser pour que notre corps soit un seul corps. Et que voilà tout, tout soit mesurable et euh, qu'on qu puisse les voir. Et une fois qu'on arrive à mesurer tous nos corps énergétiques, on arrive à avoir une sensation énergétique assez importante et on peut voir certaines certaines choses que l'être humain normal ne voit pas Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter la Labradorite. Donc, la Labradorite, je vais pas prendre mon bouquin pour vous expliquer ce qu'est la Labradorite parce que je la connais très très bien. Ça fait de 15 ans que je l'utilise et moi je peux vous dire que c'est vraiment la pierre du thérapeute la pierre du thérapeute parce que elle nous protège elle nous permet d'évoluer de débloquer certains certaines choses en nous elle nous protège elle nous nettoie aussi une labradorite nettoie la personne qui la, euh, nettoie la personne qui porte à la braderrite. Euh, C'est une pierre à vibration très élevée qui permet de comprendre et d'avoir tout le temps de l'énergie. C'est une pierre comme je vous disais qui nous protège, mais c'est une pierre aussi qui nous apprend et qui nous montre certaines choses à faire, à entendre, à voir. Voilà. Donc, c'est une très bonne pierre qui nettoie nettoie les énergies qu'on prend. Par exemple, on, on va prendre un mal de dos dans les mains. Et bien, la labradorie. En la portant sur nous va nous éviter de prendre ce mal de de dos sur nous à notre propre dos elle va nettoyer Nettoyer toutes les mauvaises énergies qu'on a prises bien sûr dans un premier temps prenez toujours une petite labradorite que vous portez sur vous mais après si vous avez une pièce pour vous travailler en énergétique, prenez prenez une pierre de la brédaurite de plusieurs kilos. Ça peut vous aider en en mettant vos mains tout simplement dessus pour qu'elles prennent le mal que vous avez pris. Aux autres et ça c'est très important parce que la protection le nettoyage et l'apport en énergie cette pierre là elle peut le faire donc y est tous une labradorite après ça dépend de vous de vos des prix que vous pouvez mettre mais en règle générale toujours avoir une labradorite en pendentif sur soi, ou le mieux ce serait d'avoir toujours un galet de moins 50 grammes sur soi pour avoir dans sa poche et après si vous pouvez c'est toujours avoir une pierre de la braderite de plusieurs de plusieurs kilos se trouve dans votre pièce de travail parce que elle peut nettoyer aussi nettoyer tout l'environnement qui se trouve autour de vous et vous même petite anecdote pour savoir comment nettoyer une labradorite ou, ou plutôt quand la nettoyer pas comment parce que comment je l'ai déjà expliqué mais savoir quand faut nettoyer une labradorite moi j'ai tout simplement remarqué que quand quand on était en présence d'une labradorite qui était sale les personnes qui étaient autour s'énervaient très facilement et n'arrivaient pas à redescendre dans leur colère par contre une fois que je nettoyais la labradorite ou les labradorites, le calme revenait euh, dans, les, dans les pièces où elles étaient. Donc, voilà, tout simplement, quand il y a des gens qui s'énervent autour de vous et que la labradorite est toujours présente, vous pouvez être sûr que la labradorite est à 100%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 purificateur à vous de choisir celui qui vous correspondra le plus selon son parfum vous pouvez faire des mélanges si vous le souhaitez aussi sachez cependant qu'il y aura un ordre de priorité à établir selon les actions que vous souhaitez si par exemple vous voulez mélanger du bain joint avec de la lavande afin de purifier votre maison mais avec une action apaisante alors le bain joint sera majeur 2 3 et la lavande mineure 1 3 par contre si vous voulez un encens de protection seulement avec plusieurs parfums vous pouvez mélanger à part égale, ex anis plus basilic, acacia, neutralise les ondes négatives, permet aux vibrations positives de se manifester dans un lieu, protection, purification, pouvoir psychique, stimule l'harmonie et l'habilité psychique, ensemble de bénédiction et de pouvoir, inspiration, évolution spirituelle, guérison, invocation à l'extérieur d'une maison pour les esprits et l'entaux, à l'ouest du cap, désenvoûtement. Exorcisme, ambre, bouclier contre les ondes négatives, stimulant, symbolise l'attraction solaire, spirituelle et divine, apporte puissance et force à un rituel de pouvoir, divination, clairvoyance, ouverture du troisième œil, vitalité, sexualité masculine, amplifie et fixe les vibrations magiques, calme l'anxiété, attire l'abondance, calme et harmonie le corps et l'âme, propice aux rêves, inspire les émotions d'amour et d'amitié. Anis, protection, purification, jeunesse. arabie pour les invocations effectuées à l'extérieur d'une maison. Purification. Armoise amère, protection, amour, pouvoir psychique. Azafotida chasse les ennemis nuisibles, empêche les personnes mal intentionnées de nous atteindre. Défense. Baie de genévrier, protection, amour, santé. Basilic, amour richesse, protection, benjoin, calme l'esprit, purification intense, agent antiseptique, aide à une vie paisible, méditation, introspection concentration, contemplation, puissant pour purifier le mental, protection, protection de la maison, prospérité commerciale, succès, rituel de quête intérieure, activité intellectuelle, favorise prière et invocation, benjoin du siam, purification, protection, bénédiction, liée à mercure, prospérité commerciale, activité intellectuelle, d'un joint de sumettre un, purification, protection, bénédiction, bois de santal, amour, joie, protection, éveil d'essence, purification, aphrodisiaque, chance, offrande pour attirer les bons esprits, accroître la volonté, réconciliation, résistance psychique, vœux, guérison, Spiritualité, purifie l'atmosphère, détachement matériel, progresser dans la méditation, Beswellia sacra sakra, olibandoman, considéré comme la meilleure qualité d'Oliban dans le monde. Protection, amour, purification de l'habitat, boswellia serrata oliban d'Inde, purifiant, facilite la méditation, favorise la voyage astral, camphre, détruit les entités négatives, génère l'illusion, apporte clarté illuminatrice. Purifie les lieux de toutes influences négatives, neutralise les rebuts psychiques et éthériques, laisse un sentiment de paix et de sérénité propice à l'harmonie, idéal lors d'un déménagement de l'acquisition d'un nouveau local de commerce. Protection psychique et de la santé, chasteté, divination, cannelle, favorise la bonne humeur et la prospérité dans la maison, développe la créativité, spiritualité, bonheur, succès, guérison, force. Pouvoir psychique, amour, protection, stimule l'appétit, carnation, protection, force, guérison, cathédrale, protection, désenvoûtement, exorcisme, puissance spirituelle des prières, cèdre, purification, purifie l'air, guérison, argent, stimule la clairvoyance en affaires, crée une atmosphère de confort, renforce la confiance en soi tout en roulant les énergies, chèvrefeuille, argent, pouvoir psychique, protection, clou de girofle, protection, amour, argent, calme les douleurs, astuce perso planter quelques clous de girofle dans une orange et vous aurez un super parfum d'ambiance, compale, accueil, réconfort, bienveillance, scelle les accords dans la paix, noblesse, attire l'abondance, santé, purification, protection. Purifie l'affectivité, nettoyant psychique, influence sur les sentiments, renforce les compositions personnelles et tout ce qui vient du cœur. Favorise l'élan d'aspiration vers la spiritualité. Renforce l'action des autres ensemble. Corne de serre, Purification. Favorise la lutte contre l'impuissance et la frigidité. Cumin. Protection. Fidélité cyclamène. Fertilité. Protection. Joie et amour. Cyprès. Fertilité. Guérison confort, protection, opéation spirit et nécromantique, eucalyptus, guérison et protection, purifie l'atmosphère, géranium, fertilité, santé, amour, protection, gasoule, nettoyant astral, chasse les mauvais esprits de la nuit, ginseng, amour, vœux, guérison, beauté, protection, gomme ammoniaque face purifie le corps et l'esprit, magie africaine, éloigne les de on, grec rose,